Yo les esprits gagnants, c'est Damien. Dans cette vidéo, on va voir s'il faut passer par Foncia pour sa gestion locative. Donc avant de commencer cette vidéo, je t'invite à récupérer ta formation sur l'investissement locatif de A à Z. C'est cadeau, c'est pour toi. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc pour répondre à cette question de la, sur la gestion locative, est-ce qu'il faut se faire euh, ben massacrer Mais est-ce qu'il faut payer assez cher les agences comme Foncia ou d'autres. Ben je reçois Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Donc Mathieu, c'est le fondateur du site Smartlock. Et en fait, ben, tu auras compris, Mathieu, il va nous proposer des solutions alternatives à toutes les, euh, les gestions locatives, on va dire physiques, c'est-à-dire les euh, Foncia, la forêt. Ceinture et etc., je pense. Oui, euh, exactement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas Je suis un des cofondateurs du site Smartlock et euh, on propose des outils euh, de gestion locative pour les bailleurs indépendants qui veulent le gérer en direct. Ok. Du coup, euh, tu proposes exactement ce que va faire euh, ouais. Foncia et, et, et d'autres ben Je suis bien placé pour le... t'en parler parce que été moi-même administrateur de biens avant de lancer Smartlock. D'accord. Euh, alors c'était sur l'immobilier commercial mais je connais très bien le métier de mandataire de gestion locative. C'est quoi les, les, les points clés qui, qui feraient qu'on euh, qu peut se passer d'une agence physique Parce que tu comprends que ça peut. Je peux comprendre que ça te rassure, toi qui nous écoutes, dire voilà, je, je vois la personne, elle est là, elle connaît limite mon locataire, etc. Qu'est-ce qui peut rassurer euh, En quel point ça peut être. Euh, bah, le le point peut se passer de ça le, le point clé, c'est. Et euh, ce que peu de gens savent quand ils démarrent, c'est que tu peux séparer le mandat de location et le mandat de gestion. C'est-à-dire que, évidemment, si tu loues à distance, tu peux pas forcément te déplacer pour les visites. Mais les agences immobilières les gestionnaires, ils peuvent te signer un mandat de location simple et ils vont juste se charger de faire rentrer le locataire dans les lieux, mais ils ne s'occupent pas de la gestion une fois le bail signé. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important, euh, pas hésiter à négocier, je veux juste euh, trouver un locataire, mais vous ne me facturez pas les 8% euh, par exemple que… Excellent Voilà, excellent Ça veut dire qu'en gros, effectivement, as bien compris que Mathieu, il est en ligne, il signe des milliers. Mm -hmm. euh, de, de beaux par, par, par, par, par, par an. Des dizaines de milliers, ouais. Des dizaines de milliers, j'allais dire par mois, tu vois. Donc ouais. euh, je pense que voilà, c'est des milliers ouais. par, par, par mois. Il ne fait pas toutes les visites des personnes avec, de ses clients. Non. Donc sur cette partie-là, bien évidemment, il ne peut pas la, la remplacer. Ouais. Mais toute la partie de gestion où quand tu passes, quand tu mets le bras euh, avec euh, Foncia et autres, et ben, en fait, ils te vendent une gestion récurrente parce que là où ils gagnent leur, leur, leur vie, c'est sur l'état de lieu, sur l'inventaire etc. Mais c'est également sur le récurrent, le récurrent Surtout, de tous ouais. les mois, tous les mois, ouais. tous les mois. Et ça, ce que tu dis, c'est qu'en fait, sur ce récurrent-là, des 8 environ, alors OK, tu peux avoir du 6. En, taxe, moyenne, ouais. voilà, en moyenne, ça va être 8 Je cherche pas. Mmh. Si tu arrives et que tu as un appartement, ils ne vont pas faire euh, un prix. C'est 6 sur taxe, donc 7 TTC. Mais voilà. Parfois, enfin, ça peut être plus. En moyenne, 7-8 mmh. Par rapport à ça, effectivement, euh, excellente solution, c'est d'aller voir l'agence. Pas de souci, d'aller voir l'agence immobilière. Ou même un mandataire. Hein ou un mandataire, ou un auto-entrepreneur, mmh. parce que du coup, ça devient assez simple si tu lui donnes exactement ce qu'il doit faire. En gros, il doit aller faire les visites, si jamais tu es à distance. Euh, c'est toi qui sélectionnes En plus, tu proposes par exemple, toi, de, de, dans ton services de valider mmh. le, le dossier. dossier. Mmh. Donc voilà, tout ça peut être fait à distance. Et la différence, alors, euh, sans rentrer dans le détail de, de, de combien tu factures, mais c'est quoi le ratio euh, sur ce récurrent entre les services de Smart Lock par exemple et euh, Foncia bah, Un administrateur de biens en moyenne il va prendre 50 euros pour euh, juste encaisser les loyers, euh, faire les indexations, régularisation de charges. Éventuellement j'ai les problèmes techniques mais en pratique euh, ce qu'il fait c'est qu'il appelle le plombier euh, du coin qui se met en contact avec le locataire pour euh, changer le chauffe-ballon. Il ne va pas aller euh, dans le logement. Donc il ne fait pas beaucoup plus qu'encaisser euh, les loyers et faire 2-3 actions automatiques euh, et pour ça il prend 50 euros. Quand nous, on essaye, comme la plupart des solutions en ligne de nos concurrents, d'être euh, sous les 10 euros par mois. Ouais, en gros, tu auras vu que de toute façon, il va t'arriver à un moment une fuite, un ballon à changer. Mm. Soit tu appelles directement euh, le plombier, soit de toute façon, tu demandes à zone immobilière mm. de gérer et ils vont te facturer one shot 50 ou peut-être 100 euros, ouais. mais par rapport au nombre d'interventions que tu vas faire dans l'année, mm. bah, tu seras forcément gagnant. Eux, ils diront pas non parce qu'ils prendront quand même leurs euh, 50 ou 100 euros et tout le monde sera en fait gagnant-gagnant. Ouais. Donc c'est excellent, Oser. Et ça, ça revient à un truc que je dis souvent aux négociations, c'est quand, quand tu veux un service particulier que tu ne penses pas pouvoir avoir, demande-le. Parce que la chose ce qui peut t'arriver, ce dont je parle en négociation, c'est la seule chance d'avoir un non quand te disent non à quelque chose. Ouais. Donc ils peuvent te dire non parce qu'effectivement, on ne va pas se mentir, si jamais ils sont au taquet et ils ont plein de clients, ils pourront te dire que ça ne les intéresse pas de travailler avec toi. Mais aujourd'hui, tu as tellement d'agences immobilières des petites, des grandes. Donc, tu en auras toujours qui vont trouver cette partie-là, tu ne peux pas la faire en ligne. Donc, mmh. tu es obligé de passer ouais. par, par, des, euh, par des structures, euh, autant prendre effectivement ces indépendants. Et tout le reste, tu passes par des sites en ligne ouais. et on ne va pas se mentir en plus, tu passes par des gens qui font que ça ouais. et qui ne que ça. Ouais. Et on le fait et potentiellement bien. mieux que certaines agences parce que malheureusement, on voit passer quand même des collaborateurs sur la location qui ne sont pas euh, super au fait de la réglementation. Bah, le souci, c'est pareil, c'est qu'est-ce qui fait gagner l'agence elle, elle, elle fait euh, la résidence principale, elle sait moins faire euh, de l'investissement locatif. Mmh. J'ai un ami qui est a, agent immobilier, il serait très bien faire de l'investissement locatif, mais aujourd'hui, ce qui lui rapporte le plus sur le marché, c'est de la vente. C'est euh, de, euh, de la vente de RP, de ressources principales. Ah, c'est pas qu'ils sont. Il hein, y a toujours le truc, les trucs, les immobiliers sont nuls, etc. C'est pas du tout le fait qu'ils soient nuls. C'est le fait que c'est pas ce qui leur fait gagner leur vie aujourd'hui, es avec toi, c'est ce qui te fait gagner euh, bah, ta vie. C'est de, de donner de la qualité euh, aux gens qui, qui te rejoignent. Bon, je pense que du coup, on a bien, euh, bien vu un petit peu les avantages euh, de passer par une solution en ligne. On va dire une solution hybride au final, ouais. en ligne, pour le maximum de choses, et faire intervenir, intervenir pardon, euh, le côté physique juste pour des choses la limitées, visite. Ouais. la visite, peut-être l'état des lieux. Enfin, ouais. voilà, certaines choses limitées, surtout si tu es à distance. Et puis du coup, tu vas largement euh, limiter les coûts. Donc merci Mathieu en tout cas pour euh, ton témoignage, c'était vraiment cool. Et si tu as aimé cette vidéo, bah, mets-moi un gros like. Mets-moi dans les commentaires si toi tu es plutôt à gérer tout tout seul, en mode warrior. Euh, ou euh, si tu délègues à des agences immobilières ou alors si tu prends des solutions en ligne et si tu, connais, euh, si tu connaissais la, la solution de Smartlock Lock de, de Mathieu. Et puis euh, surtout, comme je le dis, sois un producteur. Donc à partir de cette vidéo-là, pose-toi les vraies questions. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, j'ai tout en gestion locative chez euh, une agence immobilière, est-ce que je ne pourrais pas plutôt optimiser et gérer ça comme un businessman hein, La vie est dure, tous les euros qu'on gagne sont durs à gagner. Donc si on peut en économiser, en économiser certains sans ben, au final perdre de service, autant le faire. Donc pense ces questions après avoir vu la vidéo, passe à l'action et tout simplement quitte la vie. Ciao, ciao